Alors, pour nous, nous allons ouvrir nos Bibles, ceux qui le désirent, dans l'Évangile de Jean et au chapitre 21. Jean, chapitre 21. Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Vous vous souvenez? C'était Louis qui avait prêché, et c'était à Pâques. Euh, il avait prêché sur quel terme? Est-ce qu'il a prêché sur le Lévitique? Sur quoi il a prêché? La résurrection. La résurrection, tout à fait. Euh, et, euh, et ça, c'est notre contexte général. Jésus est oui. ressuscité des morts avec puissance avec gloire, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu garder son pouvoir sur lui parce qu'il est le prince de la vie. Que j'aime cette parole que Pierre cite, un des textes de l'Ancien Testament, Pierre cite dans Acte chapitre 2. Car la mort ne pouvait pas le garder, car il est le prince de la vie. Le prince peut être traduit également par auteur ou par source ou par, par la tête, mais on peut dire la vie. Jésus a même dit « je suis la vie ». Donc, euh, la mort ne pouvait pas vaincre la vie. Le Seigneur Jésus c'est livré lui-même à la mort, afin de, par sa redirection, qu'il anéantisse cette mort. Et un jour, la mort ne sera plus ni la souffrance, ni la douleur, comme on l'a chanté. Alors, on peut dire « Alléluia » vraiment tout le temps. Qu'est-ce qui fait la grandeur de Jésus? Il y a lui-même, son identité, qui il est, mais ce qu'il a accompli. Cette victoire sur la mort, on peut le célébrer éternellement juste là-dessus, tu vois. Car euh, il l'avait, il a démontré sa puissance, sa miséricorde, et il l'a fait en plus. Il n'était pas obligé, il l'a fait gracieusement pour les pécheurs comme nous, pour les menteurs, les les des menteurs, des hypocrites, des adultères, des meurtriers. Il l'a fait pour ce genre de personnes et non pas pour les gens qui méritaient quelque faveur que ce soit de la part de Dieu. Alors maintenant, ça c'est le, euh, le contexte général, et le contexte un peu plus immédiat, c'est la résurrection, c'est la conversion de Thomas. Vous vous souvenez Thomas? Je, je dis « pauvre Thomas » parce que euh, il est pointé historiquement du doigt comme étant l'incrédule par excellence. Mais, mais, qui est-ce qui a été un vrai croyant parmi les disciples en, en termes de, de la résurrection de Jésus? Tous croyant en Jésus, ça, il n'y a pas de doute, là, à part Judas, qui, qui, mais tous les autres, aimaient Jésus, étaient attachés à lui. Alors, et, mais, autant les femmes, quand ils l'ont vu dans le jardin, il fallait qu'ils le voient, ou il fallait que l'ange leur dise, il est ressuscité. Il fallait, ils n'avaient pas cru. Ensuite, les deux, les deux témoins que Jésus a rencontrés pendant la marche d'Emmaüs, eux aussi sont allés voir les douze. Après les femmes, les femmes ont dit aux apôtres, on a vu Jésus, il est ressuscité n'ont pas cru. Après ça, ces deux témoignants sont venus dire hey, « on a vu Jésus, il est ressuscité. » Ils n'ont pas cru non plus. Mais Pierre et Jean se sont levés et ils ont couru vers la, vers la tombe de Jésus pour être certains. Eux autres aussi, ils veulent avoir des preuves. Alors, ils arrivent là à la course. Pierre et Jean ils couraient, mais Jean courait plus vite. Mais quand il est arrivé à la tombe, il n'est pas entré. Il a attendu que Pierre s'en vienne. Et euh, la, la, les catholiques disent que Jean, lorsqu'il a fait ça, c'était par respect pour son éminence, <rire> Pierre. <rire> Parce que Jésus l'aurait établi comme pape. Alors, donc, c'est Jean, c'est par ce respect-là qu'il avait franchement. Mais une chose qu'on voit, c'est que Pierre est entré en premier, il regarde, qu'est-ce qui se passe, il regarde le linge et tout ça, et il sort. Jean, il fait un pas en avant, il entre, il regarde le linge bien plié, et il est écrit, il vit et il crut. Ici, si le mot croire n'est pas dans... J'espère bien, c'est une certitude. Quand Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. En un mot, soyez certains de, de, de Dieu, soyez certains de moi. Quand je crois en Dieu, je crois en quelque chose d'une façon euh, certaine. Alors, il y a une fermeté là, il y a une certitude, une confiance qui accompagne cela.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 et deux autres, des disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je veux pêcher. » Ils lui dirent, « On va avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non !» Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et là vous en trouverez !» Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus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 tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées lorsqu'il fut descendu à terre ils virent là des charbons allumés euh, du charbon allumé du poisson dessus et du pain jésus leur dit apportez des poissons que vous venez de prendre Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y ait eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Sachant que c'était le Seigneur.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 avec la fin de l'Évangile de Jean, qui a été un des fondements, vraiment, du témoignage chrétien à travers les siècles. L'Évangile de Jean, personne n'a douté que c'était Jean lui-même, l'apôtre qui l'a écrit. Euh, et, euh, et donc, on est là, vraiment vers la fin. Jésus est en train de compléter la formation de ses disciples, leur, leur préparation à leur envoi dans le monde entier. Il va le faire dans quelques jours. C'est juste maintenant une question de quelques jours. La, la scène se, se déroule dans les 40 jours que Jésus est resté avec ses disciples. Vous vous souvenez de ça? Hein, C'est écrit dans, dans acte que Jésus est resté 40 jours enseignant les disciples. Donc, euh, et ici, Jésus va comme faire, il fait quelque chose pour préparer ses disciples à, à l'envoi, à la conquête euh, du monde entier. Alors, on va voir si on va OK. Euh, ici, c'est écrit que Jésus se montra. Est-ce que c'était la première fois que Jésus se montra à ses disciples? Ah ah! OK, explication? Deux reprises avant. ou de la... reprises avant Où? Dans la, dans la chambre haute cachée. Et où était cette chambre haute? Est -ce que, dans quelle ville est-ce qu'elle se trouvait? Jérusalem. Jérusalem. Donc, je n'ai pas la carte devant moi, mais j'espère que vous, vous pouvez imaginer Jérusalem vers le centre d'Israël et vous avez la Galilée qui est la province en haut, une centaine de kilomètres à peu près, et euh, c'est en haut. Alors, là, quand Jésus est mort, il est mort dans quelle ville? Jérusalem. Il est ressuscité dans quelle ville? Jérusalem. Et les disciples était encore là et il leur a apparu, combien de fois on a dit, deux fois à Jérusalem. Euh, il n'est pas facile de faire la séquence des apparitions de Jésus aux, aux différents disciples. Il a apparu une fois juste à Pierre, il a apparu euh, aux femmes, il a apparu aux deux disciples, il a apparu ces deux fois et là on, euh, on voit à la fin que c'est la troisième fois hein que Jésus apparaît à l'ensemble de ses disciples, même si ici dans l'Évangile de Jean, ils sont seulement cinq apôtres et deux disciples de Jésus qui ne semblent pas être apôtres, sinon leur nom aurait été mentionné. Euh, donc, cette liste des apôtres qu'on voit au verset 2, Simon, Pierre, il y a quatre listes comme ça, des, des apôtres. Euh, une dans Matthieu, une dans Marc, Luc, Jean et actes des apôtres. Et on en a une, mais pas une, mais c'est la séquence des apparitions dans 1 Corinthiens 15, où l'apôtre Paul, il mentionne que, euh, il, à qui il a apparu Jésus et il a aussi apparu à 500 frères à la fois. À quel moment on ne sait pas exactement, mais plusieurs commentateurs pensent que ce, ça, ça a eu lieu au moment où est-ce que Jésus, le, le dernier rendez-vous qu'il avait avec eux, euh, qu'il était sur le mont des Oliviers et qu'il est monté au ciel devant eux, il, il semble que c'est là qu'il aurait apparu à tous ces témoins choisis à l'avance. Ces témoins-là n'ont pas entendu parler et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Non, ce sont tous des témoins choisis à l'avance par Jésus pour les, les présenter comme ses témoins, ses preuves de sa résurrection. Les preuves de sa résurrection. Alors, euh, et on voit que l'apôtre Pierre dans toutes les listes, est toujours mentionné en premier. Et Judas est toujours mentionné en dernier. Tout le temps. Ça c'est les deux, euh, euh, comment dire, euh, dans toutes les listes, là, ça c'est toujours là. Et ensuite il y a une variation entre Pierre et Barthélemy. Barthélemy, dans toutes les listes, il est là, à la, au même rang. Thomas, la même chose. Non, Thomas, ça varie dans une liste. Il semble que les disciples étaient quand même divisés comme en équipe. D'ailleurs, Matthieu, il est le seul lorsqu'il euh, lorsqu écrit le nom de, des disciples, il les mentionne deux par deux. Deux par deux. Pierre et André. Jacques et Jean. Et ainsi de suite, deux par deux. Donc, ils étaient, il y avait une certaine... Euh, organisation parmi eux pour savoir comment, comment agir, comment témoigner. Donc, ils pouvaient témoigner seuls, ils pouvaient témoigner deux par deux euh, quand ils ont été envoyés en mission euh, ou encore en groupe et ils sentent qu'il y a toujours un qui semble être un leader de, de, du groupe, là, de cette équipe-là lorsqu'il lorsqu se disperse. Euh, Bon, il y a pas mal de, de comment dire, de conclusions qu'on peut tirer de ça, là, mais ce n'est pas un bon moment pour aborder ça. Mais euh, c'est quand même Pierre euh, qui euh, a un appel, même si les, les apôtres sont tous égaux, n'est-ce pas, euh, et on, nous sommes construits sur le fondement des apôtres, pas juste d'un apôtre tout seul, mais des apôtres, ils étaient toujours ensemble, mais euh, Pierre, il, il a un appel particulier. D'ailleurs, l'apôtre Paul le reconnaît en disant à tout le monde, comme un, un fait connu, que comme Jésus a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, il a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Paul n'a pas travaillé tout seul, mais il a un appel de leader particulier, porteur, d'une mission, c'est la même mission de tout le monde, la mission de prier chez l'Évangile, mais il est plus pointu et il a un rôle de leadership qui entraîne les autres. La même chose ici avec Pierre. Alors, une question qu'on peut se poser, euh, poser c'est qu'à la fin du chapitre 20, on voit que Jésus les a déjà mandatés. Et, euh, et il a soufflé sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit » qu'ils devaient recevoir la prochaine étape après, après euh, la fin de son ministère avec eux. Là, c'est le Saint-Esprit qui allait descendre euh, et puis qui, il va les remplir et leur donner la force, l'énergie, la, la, la puissance, l'audace pour... Aller prêcher à n'importe qui, n'importe quelle circonstance, et dans la persécution ou sans la persécution, dans les temps favorables ou non, il faut être totalement consacré à Dieu. Pas vrai? ou pas vrai? Oui. Absolument vrai. Absolument. Le Seigneur a pris son temps pour travailler leur timidité, leur peur des hommes, et, et tout ce qu'on veut là. elisa Amené et il est en train de compléter. Et quand ils vont partir, bon, on les voit dans le livre des Actes, comment, comment l'explosion a eu lieu, hein, spirituel. Donc euh, là, euh, ils sont là ensemble et où est-ce qu'on les rencontre Autour du lac de Tibériade. Le lac, il est où Proche de Jérusalem Il est en Galilée. Okay, donc là, ils ne sont plus à Jérusalem, là ils sont en Galilée. Pourquoi ils sont allés en Galilée? Parce que Jésus, euh, tout d'abord les femmes, euh, Marie de Magdala, quand elle a rencontré l'ange, l'ange lui a dit, il est ressuscité, il n'est pas ici et il vous précède en Galilée. Et deux minutes après, Jésus rencontre la femme et puis il leur dit la même chose. «Va dire à mes frères que je les attends en Galilée. » Donc, eux, finalement, ils sont partis en Galilée. Jésus, une fois qu'il leur a apparu, il y a eu quand même une période de temps, et ils sont montés à pied jusqu'à Galilée. Ça, c'est chez eux en Galilée. Ils sont dans leur ville, dans leur, dans leur région. Et euh, donc, le contexte est rendu différent. Et euh, est-ce qu'ils ont oublié leur mission? Lorsque Pierre dit « Je m'en vais pêcher ». Ils ont la mission d'aller prêcher l'Évangile et tout. Et les apôtres, il y a, on, a, on a juste quelques apôtres. Il y a sept disciples de mentionnés. Mais il y a cinq noms qui sont nommés. Donc, les deux autres, par conclusion, euh, la plupart euh, concluent que ce ne sont pas des apôtres, sinon ils auraient été nommés, puisque là, on a une mini-liste ici. Euh, euh, et en attendant, plutôt que de flâner, et de perdre leur temps, alors, il faut quand même manger, n'est-ce pas? Même quand on est dans le ministère, il faut quand même payer le, le, le loyer, il faut... On a des enfants et, et tout ça, donc je suppose qu'ils ont dit il faut qu'on aille pêcher, il faut prendre soin de nos familles. Et, euh, et chose intéressante qu'on peut voir ici, les disciples tout de suite eux aussi y ont dit oui on va aller pêcher avec toi, Pierre. Il était impulsif, c'est vrai, il, il pouvait agir, dire des choses, des bêtises, mais en même temps, il était respecté par les autres hommes qui étaient autour, il y en a qui sont en famille, à, à, à, entre eux, mais il a un ascendant, une, une influence. Il ne leur a pas donné un ordre en leur disant « allez pêcher. il ne leur dit rien, il dit « moi je vais aller pêcher. il est l'exemple, il donne l'exemple. Les autres ils disent « oui, ok, on va aller avec toi ». Pourquoi il n'y en a pas euh, quelqu'un d'autre parmi le groupe qui a dit, mais je vais aller pêcher? C'est, tout le monde est comme en attente de ce que le leader va dire, un leader naturel. D'ailleurs, dans une église, euh, les pasteurs doivent être capables d'identifier les leaders naturels dans, un, dans une assemblée quelconque. Euh, et tu vas voir, qu'il y en a qui vont être toujours autour de, de ces personnes-là. Ils sont une influence. Et Pierre était une influence, comme ça. Euh... Et il y a une diversité de... diversité de... comment dire... de qualité dans un groupe. Tous ne sont pas comme Pierre. D'accord? Parfois, on, on a tendance à juger les autres selon ce que nous, on, on est. Si on, par exemple, nous, on a des règles, des valeurs précises, mettons la valeur du travail, OK? Alors, pour certains, la valeur du travail, euh, ils s'identifient par ça, ils jugent, ils se jugent eux-mêmes par rapport à ça. Ils jugent les autres s'ils sont aussi travaillants comme lui, il est OK? S'ils si ne le sont pas, ben, ils sont comme dévalorisés, puis ils ne veulent pas travailler avec eux. Euh, euh, d'autres, ça peut être, je ne sais pas moi, c'est la contemplation. Ça, c'est leur tendance. Alors, ils ne sont pas portés nécessairement à l'action. C'est à prendre des initiatives d'action. Alors, mais certains d'autres, ils sont, ils sont plus portés vers l'action et moins portés vers la contemplation. Alors, il faut juste s'accepter, se compléter, on est un complément, c'est une... la famille de Dieu. Et nous grandissons ensemble. Et Dieu utilise les uns pour former les autres. Vrai Oui ou non? Il utilise ma femme pour, pour me former. <rire> il utilise ma relation conjugale pour me, me former, pour me briser pour me construire, pour me faire du bien. Et il m'utilise la même chose dans sa vie. On est proche, là, et après ça, bon, il m'utilise dans votre formation, mais il vous utilise dans la mienne. <rire> yeah. On est complémentaires, on, nous sommes la famille de Dieu, l'Église de Dieu, et le Seigneur la destine, son Église, à la gloire. À la gloire. Et ce que le Père veut, il veut voir son Fils dans chacun des membres de son Assemblée. Il veut voir son Fils. Il n'a Dieu que pour son Fils. Et personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Personne ne peut aller par ailleurs. Le Père, est-ce qu'il va accepter ça? Jamais, jamais il va porter atteinte à la valeur de son fils. Il aime son fils. Il lui a tout donné. Il ne faut pas vraiment l'oublier. là. Alors, et là on voit donc les disciples qui ont travaillé pendant toute la nuit, et... Pourquoi la nuit? Ben, vous savez, parce que le poisson, c'est là qu'il monte un petit peu. Le jour, il fait chaud, il va dans le fond. Euh, et, euh, il, et pendant toute la nuit, imaginez, ils ont jeté leur filet dans la mer sans rien prendre. Ils ont dit, ah là, on va essayer là. On y jette là. Ah, on va essayer là. Ils jettent là. Ils jettent un peu partout. Puis ils ont leur tal. Je suppose, hein, les pêcheurs, là, vous avez vos talents, hein, vous savez où aller, euh, euh, vous savez où, où vous n'allez pas, puis vous dites, ah, ils se tiennent sais là. Alors, ils ont l'expérience, ils savent où est-ce qu'il est le poisson. Mais voilà, cette nuit-là, ils ont travaillé dur et il n'y a rien qu'ils ont récolté. Ils sont cet homme-là, des gaillards, ils savent quoi faire. Ils sont des experts. Ils connaissent le lac comme le fond de leur poche. Et donc, à la fin de cette, de cette nuit-là, ils arrivaient au matin, vers 5-6 heures du matin. Comment est-ce qu'ils devaient se sentir? Fatigué. Déçu. Est-ce que vous auriez été déçu? Je comprends. Déçu. passer la nuit à pêcher sept, là, tu sais. Et là, quand Jésus le, il leur dit un peu plus tard, un peu plus loin, avez-vous quelque chose à manger? Ben, tu sais, imagine-toi l'humiliation qu'ils pouvaient sentir. Hey, on est sept gars et des pêcheurs, on arrive toute une nuit de la pêche, on n'a rien. <rire> on n'a même pas rien à donner à cet étranger, parce qu'il ne connaissait pas qui c'était. On n'a rien, c'est humiliant pour des gars comme ça. C'est-à-dire, on n'a rien. Euh, et euh, mais Jésus, est-ce qu'il était au courant qu'ils étaient en train de pécher et puis qu'ils n'allaient rien prendre? Il était au courant, mais il était invisible. Et il était quand même avec eux, mais invisible. Il les a laissés aller au bout de leur force, au bout de leur capacité professionnelle. On est tous, euh, on a une assurance quand on a, on maîtrise l'électricité, on maîtrise la plomberie, on sait tout faire. On a une assurance, on a une confiance et puis on ne va pas prendre n'importe quel conseil qui vient de n'importe qui. Vrai ou pas vrai alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Jusqu'au bout de nous-mêmes. Travailler, travailler dur comme ça, là, il faut, faut, euh, euh, je veux dire, c'est peut-être pour eux autres, pas normal de, de travailler autant et puis de ne rien prendre. C'est pas normal. Euh, ça arrive parfois dans le ministère, on travaille, on témoigne, mais peu de résultats. Je vais à l'aéroport et je vis ça régulièrement. Parce que les voyageurs, ça change tout le temps. Tu ne peux pas bâtir de relations euh, avec eux, quoique, je pense que je vous ai raconté, euh, euh, il y a deux semaines, il y a une dame qui, qui, avec qui euh, Josiane et moi, Josiane, est, elle est au monière, elle aussi, elle vient une fois de temps en temps. Alors, ça a donné qu'elle fait un contact avec une dame, elle est venue s'asseoir avec nous et, euh, et là, on a jasé. Elle attendait son avion, ça fait qu'on avait peu de temps et euh, euh, mon ami, je crois que elle a mis un pied dans la porte du salut. En tout cas, elle a vu la porte du salut ouverte. Elle a compris que le salut est par la foi et non par les œuvres pour une catholique fervente, une dame de caractère. Euh, euh, mais à part ça, là, je, des fois, je, je marche et je dis, « Seigneur, ouvre-moi une porte. Qu'est-ce que je fais ici? Euh, » J'ai pas aucun doute que c'est la volonté de Dieu que je sois là. Dans le sens que le Seigneur a, a, a commandé. J'ai pas eu une inspiration. Oui, j'ai eu une inspiration particulière il y a quelques années, mais je, je, je marche par la foi. Le Seigneur veut que les âmes soient sauvées et ça c'est un lieu, il y a tellement de monde et il faut de la lumière là. Il faut que quelqu'un aille s'installer là. Euh, mais j'ai vu plusieurs personnes s'approcher du salut. Plusieurs. Mais après ça, ils sont partis. Je ne les vois plus. Des voyageurs même. Ça, c'est plus difficile avec les voyageurs, parce qu'à cause de leur situation, mais on essaie de bâtir des relations avec les employés, ceux qui travaillent là. Mais c'est décourageant. Le travail dur, peu de résultats ou pas de résultats. Alors là, ça c'est un test. Il faut savoir, c'est quoi qui me motive Qu'est-ce qui me motive à témoigner cest du parce que je vais avoir beaucoup de plaisir, de joie avec les nouveaux convertis, ou c'est parce que c'est par amour pour le Seigneur et par obéissance de cœur à, à Lui puis, et d de briller pour Lui dans cet endroit c'est un test, là, comme pour eux. Et, euh, et Jésus leur avait déjà dit, trois ans plus tôt, lorsqu'il a appelé euh, Matthieu à le suivre, et Jésus leur avait déjà dit, va en eau profonde, en plein jour, va en eau profonde et jette ton filet. Ils n'avaient rien pris, pas beaucoup pris la veille. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont tiré le filet? Une pêche miraculeuse. Et l'attitude de Pierre, ça a été un tel impact qu'il est venu se jeter à genoux devant Jésus en lui disant qu'est-ce qu'il lui a dit. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit... « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pêcheur. » Pêcheur, quelqu'un qui pêche, pas la pêche. Éloigne-toi de moi, car je suis un pêche. Il y a eu peur d'une telle démonstration de puissance. Mais, mais qui est ce, qui, qui ce personnage-là? On va voir tantôt que ça a eu encore un impact. Donc, euh, alors, malgré leur expérience, malgré leur force, ils n'ont rien pris et ils étaient prêts à écouter un conseil. Et voilà qu'un étranger, il est sur, euh, sur la plage, sur le rivage. Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas c'est qui. Et il leur dit, avez-vous quelque chose à manger, les gars? Vous venez de pêcher, alors vous avez certainement à ramasser de quoi. Et ils lui disent, non, on n'a rien. Et même là, en entendant sa voix, ils ne l'ont pas reconnu. Oui, d'accord, ils étaient à peu près 300 pieds du rivage à peu près 200 coudées, environ 100 mètres, hein, euh, 300 pieds du rivage, c'était le matin de bonheur, brume, peut-être qu'ils ne l'ont pas reconnu. Alors, donc, par la vue, ils ne l'ont pas reconnu. Là, maintenant, par la voix, ils ne reconnaissent pas encore. OK. Lorsqu'ils marchaient, lorsque... Jésus a marché sur l'eau. Vous vous souvenez dans cette, hein, cet épisode-là? Quand eux, ils l'ont vu, ce n'était pas clair, parce que c'était la nuit, le vent et tout ça. Ce c'est pas facile à reconnaître quelqu'un, même à un certain distance. Alors, alors, Jésus a ajouté sa voix. Il a dit, « N'ayez pas peur, c'est moi! Hein? » En entendant la voix de Jésus, Pierre, il a cru reconnaître la voix de Jésus. Mais il y avait encore des doutes. Alors, il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Alors là, Jésus, bien fort, bien clairement, « Viens! » Et Pierre, sans réfléchir, sans penser à rien, il saute dans l'eau, je suppose sais pas ce que les autres ont essayé de le retenir. Hey, « Hé, fais pas le fou, puis reste ici. Puis... » Il faut être... Euh, OK. Mais bien, il a marché, les yeux dans les yeux, de, avec Jésus, et il a conquis. Mais Jésus avait... Donc, au moins, la saint pris. s'il a vu, ça n'a pas marché. Il a eu peur par la vue. Il a dit « C'est un fantôme !» C'est loin de reconnaître que c'est Jésus, tu sais. C'est l'inverse. Alors, on va voir comment il a. Mais cet étranger leur dit, « Ok, vous n'avez rien à manger, ben, jetez vos filets, je vous donne une solution, jetez vos filets de l'autre côté. Ben » oui, c'est probablement qu'ils avaient tout fait ça, là, les autres là, pendant la nuit. Tu sais, pendant la nuit, ils ne sont pas juste restés là, jeter le filet dans la même place. Là, tu sais, ils ont dû se promener. Et certainement, ils ont passé par en arrière et tout ça. C'est juste, c'est pas loin. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un banc de poissons là, alors qu'à quelques pieds, là, il n'y a rien? Mais il leur dit, vous trouverez. Et évidemment, ils l'ont cru. Ils ne peuvent, ils peuvent plus dire, on a d'expérience, de ils ne peuvent plus dire, on, a, on connaît notre lac, ils ne peuvent plus dire ça, là, ils, ils ont échoué pendant toute la nuit. Alors, ils ont écouté ce conseil d'un étranger et ils jettent, ils disent, tu sais, on n'a plus rien à perdre, tu sais, on jette nos filets et en le jetant, oh. et d'habitude, comme on le voit dans la dans euh, la parabole du royaume, il compare Jésus la parabole euh, la, le royaume à une, cette parabole-là. Il dit lorsqu'un pêcheur il jette son filet, et il ramasse beaucoup de poissons. Euh, il arrive à terre et là qu'est-ce qu'il fait Il jette les il jette les mauvais. Ou ils sont trop petits, ou quoi que. Il y a un crabe là-dedans. Il, il y a toutes sortes de fruits de mer qu'ils vont ramasser. Ils jettent ça à l'eau, ils nettoient tout ça, puis après ça, ils gardent le, le restant. Il y en a assez pour manger et boire, nourrir sa famille et peut-être en vendre une coupe de poissons. Euh, mais ici, il ne semble pas qu'ils aient eu à jeter des poissons. Un gros grosse quantité de poissons et, euh, et ça, ça a eu tout un impact. Le premier impact, c'est Jean. Jean, il a discerné, pas Pierre, ni les autres, mais Jean a discerné, il s'est dit, c'est le Seigneur. Et il a dit à Pierre. Mais là, là, on a la troisième étape là-dedans pour persuader les apôtres, pour identifier Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu par la vue, ils ne l'ont pas reconnu par, en entendant sa voix, par le son de sa voix. Et là, il y a l'œuvre de Jésus. Il y a une œuvre tellement extraordinaire. C'est clair qu'ils n'ont jamais eu une pêche comme ça, sinon... Ça aurait été correct. Mais quand Dieu agit, il fait les choses au-delà de la capacité humaine. D'accord? Au-delà de ce qu'on peut faire. Dieu laisse les hommes faire ce qu'ils sont capables de faire. Il ne va pas faire les choses. Quand je marche, c'est moi qui marche. Okay? Dieu m'a déjà donné la force de marcher. Donc, je l'exerce avec action de grâce, et je fais ce que j'ai à faire. Mais euh, euh, ce que Dieu a fait parmi nous à Pâques, avouez-le, nous a dépassés. pas vrai? Qui est-ce qui s'attendait à ça? Moi-même, j'étais incrédule. Je dis peut-être un qui va avancer, parce que je, pas, je ne vois pas de non-croyant qui se signifie l'Église. Bon, on s'est préparé, on était quatre, on était supposés être là pour euh, conseiller, mais on est resté à nos places. Et euh, on ne s'attendait pas. Pêche miraculeuse. Mais avant, on avait lancé le groupe Rayonnement. Ça faisait deux rencontres qu'on avait, en fond, parce qu'en fonction de... la même chose pour le groupe de formation, euh, Maitre et son disciple, on a lancé ça. Mais en fonction de... Qu -ce que, quand Dieu va ajouter, quand Dieu va sauver, il faut qu'on soit prêt à les accompagner et à les enseigner, comme Jésus a dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je prescrire. On commençait à se préparer, et c'était comme si ça, Dieu a vu ça, et il a dit, « je vais, je vais les encourager. » Et il nous a envoyé toutes ces personnes. Maintenant, le travail commence. C'est là le vrai travail, pas le vrai, mais le travail commence. Il y a deux, deux étapes là qui sont très exigeantes. Témoigner, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle et ensuite les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit ai La période du matin, c'est la joie, c'est le gâteau, c'est le plaisir, c'est... On est édifié, on est joyeux, heureux. Et ça, c'est Dieu qui répand cette joie au milieu de nous, dans nos propres cœurs. On est rendu capable de nous réjouir des œuvres de Dieu. Nous sommes les fans de Dieu et participants. Alors, euh, on a mis nos pieds dans l'eau et le Seigneur a ouvert la rivière. Et encore là, c'est un début parce qu'il y a environ 100 000 personnes hein, dans, notre, dans notre champ missionnaire immédiat, à peu près, là. Et euh, nous prions pour ça. Est-ce que Dieu est capable de multiplier son peuple parmi ces 100 000 personnes-là? Il y a sept villes et villages à peu près dans notre région et euh, un jour, un jour, on aura des groupes dans, dans toutes ces places-là pour qu'eux gagnent leur ville et leur village. À aucun, il y aura des, des croyants qui, là, qui seront motivés, encouragés à répandre la bonne nouvelle dans cette région-là. Ainsi de suite, nous voulons tapisser cette région avec la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on est capable de le faire, nous? Tout seul, non. Mais avec Dieu, oui, tout est possible avec le Seigneur Jésus. Vous êtes convaincus de ça? Amen. Euh, alors donc, l'impact, Jean, il discerne par cette démonstration de puissance que c'est le Seigneur. Il n'y a personne d'autre. Écoute, ça fait trois ans et demi qu'il suit jésus et il voit Jésus, les miracles qu'il fait là. Il n'y a pas un être humain qui est capable de faire ça. Et ça, c'est la marque et la signature de Jésus. Et il l'a reconnu par cette action-là, par cette œuvre du Seigneur Jésus. Mais que le Seigneur Jésus a accompli par eux. Il fallait qu'ils obéissent là, il fallait qu'ils le jettent le filet. c'est la même chose pour nous, le Seigneur nous a donné à jeter le filet de la parole. C'est ce que Pierre a fait dans Acte 2. Il a jeté le filet, l'ami, et puis, pff, 3000 trois gros poissons. Ont été, et, t'sais, trois mille personnes sont venues au Seigneur. Et est-ce qu'ils étaient prêts? Je me pose des questions, le Seigneur n'a pas répondu... Tel, mais il y avait quand même 120 disciples, il n'y avait pas juste les douze, il y avait 120 dans la chambre haute. Alors, il était quand même assez nombreux, 120 formés, bien préparés, qui ne se posent pas trop de questions et puis qui savent quoi faire. Voilà, ben ça en fait du travail. Eh bien, c'est mon souhait qu'on soit une armée, que tous soient formés, préparés, capables à participer à la récolte, à la formation, au déploiement du, de puissance du Seigneur. Notre objectif ultime, c'est le monde entier. Pourquoi? C'est la vision de Jésus. Il a dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, mais ils sont à Jérusalem, « Jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça ne veut pas dire qu'il y a juste eux qui vont le faire. Eux commencent, ils font leur part, et après ça, ils sont morts, mais ils ont formé les autres, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que c'est arrivé euh, ce, ce principe de, de la multiplication. Euh, et, euh, et Jésus est en train de préparer ses disciples à ça. Alors Jean, donc, impacte, il reconnaît Jésus et semble avoir une sensibilité spirituelle euh, et plus aiguë que Pierre. Mais Pierre est l'homme d'action dès qu'il entend Jean dire euh, « c'est le Seigneur » je ne sais pas, est-ce qu'il l'a dit fort puis euh, Jean à tous les autres disciples ou, ou, ou il a juste soufflé à Pierre on ne sait pas, mais euh, « c'est le Seigneur » il dit à, à Pierre et mon Pierre qui instantanément, mon ami il s'habille, ça ne veut pas dire qu'il était tout à fait nu là, tu sais nu comme un verre là, mais <rire> il avait parce qu'ils ont deux pièces de, de vêtements, il y a le grand, une sorte de robe qu'ils ont par-dessus, mais en dessous, il y a quand même une sorte de chemisier, là. Alors, peu importe, ça c'est euh, comme euh, où est-ce qu'il était nu, là, c'est pas là qu'on veut euh, scruter, mais, euh, mais de voir la, la spontanéité de Pierre, qui, sans réfléchir, c'est le Seigneur. Il met son... Et là, il n'agit pas comme lorsqu'il était dans le bateau là, puis qu'il a vu Jésus marcher sur l'eau euh, en disant que c'était un, un, un, un, un fantôme. Là, là, là, il n y a pas peur de Jésus en lui disant « Éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. » Pierre a fait du progrès dans sa foi, dans sa connaissance du Seigneur. Il a maturé. Malgré ses hauts et ses bas, malgré ses échecs retentissants dont le monde entier parle, oui. parce que c'est écrit là. Alors, et, euh, Pierre il saute dans l'eau et probablement qu'il a rejoint Jésus à la nage. Pendant ce temps-là, les autres disciples restent dans leur bateau et eux, ben, oh, ben, c'est bien beau. Hé hey, Pierre, tu nous qu'est-ce qu'on fait avec les poissons? Si on veut comme toi. Fait qu'ils ne le suivent pas, là. T'sais, ils ne font pas comme lui. Alors, ils tirent leur filet et euh, euh, Pierre, il s'en va vers Jésus. Euh, mais le récit ne nous parle pas qu'est-ce qu'ils qu qui se sont dit avant que les autres n'arrivent. Alors, les autres arrivent, ils descendent à terre et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus. Ils voient du feu, du poisson dessus, et du pain. D'où est-ce que Jésus les a pris, ces poissons-là? Ils ne viennent pas de la pêche, là. de cette pêche-là. Est-ce qu'il les a pris en ville? Est-ce qu'il les a créés? Euh, toutes les réponses euh, sont bonnes, tu sais. Dans le sens que probablement qu'il est capable de les créer, il n'y a rien là. Hein? Il y a eu deux, deux multiplications des pains à partir d'un, deux pains, cinq poissons, cinq poissons, deux pains. Cinq poissons de pain. Alors, à partir de là, il a multiplié. Ce n'est pas un problème pour lui. Donc, ce n'est pas important de savoir de où est-ce qu'il les a pris, par miracle ou d'une façon naturelle. Et il le voit, il voit ça, et Jésus, il veut nourrir ses disciples. Il emprunte aucun reproche qu'il ne leur fait, ni sur leur pêche, ni sur le fait que euh, L'idée que les commentateurs ont dit Peut-être en, en, en critiquant Pierre et les autres et que ils, Comme de quoi ils ont euh, Ils avaient comme négligé leur appel Ou quoi que ce soit Jésus ne leur fait aucun reproche Il les prend là où ils sont Et Jésus te prend mon frère, ma soeur Là où tu es Peu importe ton passé Il te prend là où tu es et il va construire avec toi. Là où Dieu offre-toi à Dieu, préparez-vous la semaine prochaine. Je demandais à notre frère Louis de faire un appel de consécration en vue de la mission ou en vue d'une quelque victoire que nous avons besoin de remporter dans notre propre vie, mais vraiment une, un renouvellement de notre Seigneur Jésus. « Merci, je t'appartiens et je t'aime je vais te servir de mieux en mieux. » Et il y a peut-être des choses dans notre vie qu'on a, on a besoin de faire des changements afin de porter davantage de fruits. Et euh, donc, là, là, tout le monde arrive là euh, devant Jésus et... Personne n'osait lui demander « Qui es-tu? » parce qu'ils sont là, ils savent que c'est Jésus, mais ils sont contents, ils sont heureux, ils l'admirent. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même du poisson. Jésus, le Maître le Fils de Dieu qui vient de, de démontrer par sa résurrection, celui qui est au niveau de ses disciples. Souvent, ceux qui sont en, en autorité dans la société, euh, peu importe à quel niveau d'autorité, on dit aux, à ceux qui sont en autorité de ne pas... de ne pas... Euh, euh, de ne pas se mettre, comment dire, de ne pas se mélanger trop avec ceux qui sont plus, plus bas qu'eux euh, pour garder, garder une certaine distance. Hein? Oui. Jésus, ce n'est pas son principe, il, il est avec les disciples. Il demeure lui-même, eux savent qu'il il est, il est avec eux. Il met ses mains là où est-ce eux mettent leurs mains. Il prépare à manger. Il a fait le feu. Je ne pense pas qu'il a juste créé comme ça. Il a dû prendre les choses qui étaient là. Jésus fait des miracles quand c'est nécessaire d'en faire. Euh, et euh, et c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Les fois que je, Jean mentionne, c'est ce que vous avez dit tantôt, hein, lorsqu'il leur a apparu à Jérusalem, mais toutes les autres fois, euh, ça s'est éparpillé à travers les 40 jours. Euh, et la, comment dire, la dernière apparition qu'il leur fait, c'est en Galilée, lorsque, euh, lorsque Jésus est monté au ciel devant leurs yeux. Wow! ce sera pour la semaine prochaine oui. prions ensemble notre Dieu merci merci infiniment pour ta parole parole vivante tranchante parole permanente qui est une puissance de vie de transformation Et on a tant besoin de, ton, de ta vie Seigneur Jésus on a besoin de toi on ne peut pas vivre sans toi. On ne peut pas rien faire sans toi. Tu nous as envoyé en mission. Merci, Seigneur, et merci pour ton esprit qui, que tu nous as donné, qui nous rend capable, qui nous donne la force, la motivation, la direction nécessaire. Amen.